Il est chaud, tu d'abord, ça se sent à l'odeur. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! C'est Qu ce Aïe que vrai. Qu'est-ce que t'as donné à toi? T'es pas bien, non?